Et bien bonjour à tous ces ennemis Aujourd'hui on se retrouve. On une vidéo sur Minecraft, sur un monde plat. Parce que euh, je suis sur un mode. Euh, un mode titan. Donc les... Ouais c'est bon, les bien activés. On a des nouvelles épées, c'est cool ça, et des nouvelles armes. Mais bon, je... Et le mode titan ça rajoute les mobs de base de Minecraft. Mais gigantesques. Donc... C'est géant zombie j'imagine. On va prendre. de trucs. Parce que le zombie, même en créatif, il peut nous tuer. Enfin, même, même pas seulement en créatif. Bah, même en créatif, on peut mourir quand c'est bestioles. Donc faire gaffe. Waouh, c'est trop stylé ça. Oh, je vous montre un peu les titans. Ah, j'ai pris le creeper chargé contre les zombies. Normalement, ils vont s'affronter. Euh, Et normalement, je vais mourir également. Ah, je pense qu'ils vont se battre. Ah oui, c est, c est la gain, ça lague. C'est normal, c'est un grand mode. C'est pas pour tous les téléphones, bon là ça devrait plus lag. Ah ça lag pas en fait. Ah si ça lag, ils sont bien train... Ah ça y est, ça lag plus. Tu vois ce qu'il fait là, le creeper mais... Attendez, si je peux enlever la pluie, ça sera génial. A... Désolé là pour les lags. Ah, il m'a tué Ah, c'est ce que je disais. Ils peuvent me tuer, en... même en créatif. Là, je suis un créatif, en fait. Je suis pas en survie, comme vous pouvez le penser. Ah, oh, il y a eu mal. Ah, oh, il perd... Il perd... Il perd de la vie. Oh, wesh. Ouais, je... Oh, ils attaquent même les zombies. Les bébés zombies. Ah, les bébés zombies. Oh Oh putain Oh là là Le combat des titan Bon je m'éloigne un peu d'eux, les autres, les autres ils vont rien me faire, vous inquiétez pas. Ils vont rien me faire, vous inquiétez pas, ils vont rien nous faire. Il oh, y a quelques lags. Ah oui là là, on voit bien que ça lag. Les mobs, ils ont du mal à bouger. Oh, les titans, ils arrivent à bouger normalement. Le zombie il a perdu de la vie. Comme vous pouvez voir, le creeper pareil. Ils ont perdu beaucoup de vie. Regardez là-bas, il y a un zombie qui vole. Ah oh non, non, ça lag, c'est normal que ça lag. Et ça lag moins que sur. C'est quoi ce zombie là Bon, ça lag moins que sur un monde normal. Un monde plat, ça lag. Moins que sur un monde infini. Ah c'est... Ah à partir qu'on les regarde. Oh mais du coup les mobs normaux ils se entretuent. Ah ouais. Wow. Ah oh, là c'est le jeu complet, là qui lag. Like... What? What the fuck! L'éclair qui. Je pense que ça c'est le Creeper chargé qui a fait les éclairs. Parce que sinon. Il m'a shooté dedans là non? Non, je suis un peu loin pour qu'il me joue dedans. Là, il y a du feu partout. Je suis un créatif mais je peux me faire tuer donc fou les. Alors ah, ah oui c'est des instructions japonaises, je sais pas pourquoi il y a instruction japonaise mais ça je vais vous occupez de occupez pas de tout ça je viens de recevoir mon épée oh, de maintenant. Hein. je vais voir si ils font mal. Ah ça bouge encore, là ça bouge plus. Ah ouais, ah ouais ça, ça c'est fait c'est fait pour s'affondrer en fait les. Non ça jouait un tube. Il y a même tu le squelette quoi, il n'y a rien demandé le coup. Ah, c'est un mode qui permet de, de faire affronter les autres mobs entre eux. Qui, qui crache des boules de feu Non, il y a des zombies volants en fait. Et, et pourquoi ils ont des zombies comme ça là C'est doit être une armure j'imagine. Je pense que c'est une armure parce que Je juste voir. Non non euh, attends. Ah, non non, non ce mon Ah, il n'y a aucune armure je pense que ça c'est des ép épées euh, décoratifs ouais, je pense hein. après ouais, je sais pas ouais, j'arrive pas à te taper C'est moi qui viens de le tuer là what Oh là, ah, ça donne la hache elle donne rapidité de ouf J'adore les mods. <rire> Franchement c'est le meilleur truc de Minecraft. Par contre ça c'est un gros mode, hein. ça fait la gueule. Par contre là on voit. What Ah j'ai cru qu'il y avait un laser. <rire> non mais n'importe quoi. Alors, on voit bien les flammes là. Il bouge encore. Je peux les éteindre. Oh, je meurs à un. Ah, C'est il n'y a plus les barres des temps on va aller regarder. Waouh! Ils sont magnifiques. Par contre, là, je risque bien de mourir. Ça... Oh ouais, les dégâts qu'ils ont fait au sol, ça, je ne l'avais pas vu. Bon. Oh. Bon, on va aller sur une autre map. Parce que là. C'est du grand n'importe quoi. Oups, hein, pardon. <rire> Allez, une coupure. Alors là les amis j'ai pris le golem et euh, le wizard squelette. Donc c'est parti. Euh, ouais, c'est parti. Wow Avant de faire ce spawn l'autre. Ouah wow Oh purée Ouah, wow, il est rangé, géant Oh purée la vache What the fuck Bon là il fait rien, normal il n'y a aucun mob. C'est de ce que ça lag aussi. Si je m'entends. Ouais, aucun mob bouge. celui-là il fait laguer à mort Il bouge à peine le mort. T'as bougé là Oh je crois que j'en ai fait spawn trop là what il tape quoi le son, je crois. Je change la caméra, c'est pas moi qui lag. C'est le jeu. Oh ouais! Oh, trop stylé! Non, oh, je m'éloigne. Ah, oh, trop stylé. Ah, les animations sont stylées quand ils apparaissent. On est sur une simile, mais c'est pas grave. Chut, faut pas dire à quelqu'un. Ah ouais Oh là là, tant que, tant que le jeu marche pas. Est-ce possible qu'on puisse remettre la, la journée S'il vous plaît, pour qu'on te voit toi, parce que la nuit on ne voit pas qu'on <rire> Et c'est pas une blague, la nuit on ne voit pas. Hein. Ouais, le jeu il est vraiment... Bon, je remets le joue pour qu'on te voit bien. En tant que ça n'a plus, par contre, là, je crois que j'en ai mis 10. Je crois que j'en ai, je ai mis 10 en fait là. Ouais. Ah, bonjour. Ah non c'est bon. Bon oh, je vais m'éloigner là, il me donne des coups. Ah c'est bon, il fait jour moi. Donner des coups au pauvre squelette. Et vu que ça lag, <rire> ça va rien nous faire, donc euh, voilà. Non c'est bon, il me touche plus. Oh. Mmh. T'as tes gros bras, toi. T'as plus rien bouge. Ah non, non, non, plus rien bouge Sans mouvement, regarde Ils sont prêts à attaquer le giant. Euh, Wizard squelette Mais euh, lui, il attaque. Hein. Ah, vu que ça que like, ça fait son, son en bout. Ah oui, s'il attaque pas plusieurs fois, il attaque une seule fois. Hein. Et oui. Ouais, non, mais en même temps, ça, fallait s'y attendre que ça lag sur un. D'ailleurs, bon, bah, bon, sur un téléphone, parce que ce mode, ce mode il est sur euh, PC, du coup, aussi. Téléphone, ouais, j'en ai, c'est cher que ça allait comme ça. À moins parce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai. C'est peut-être ça aussi. C'est pas peut-être, c'est sûrement ça, oui. <rire> ah, non, non, ils ont bougé. Ils ont bougé. Oui, c'est pas comme ça, lui. Ils ont bougé. C'est vrai, c'est encore plus que tout à l'heure. Bon, bah, <rire> je vais pas tout montrer aujourd'hui, mais... Mais voilà, il vais faire une coupure. Et voilà donc maintenant on a le squelette Qui entre entre ses morts Je suis sûr c'est squelette Ah non c'est squelette et Araignée J'ai prévu mettre une autre, une autre araignée Mais là C'est un peu compliqué tu vois C'est ce que je veux dire Bon On a araignée et squelette araignée Oh purée Oh les éclairs! Ah ouais, ouais non, c'est parce qu'en fait, tout à l'heure, en fait, en fait j'ai compris pourquoi ça bugué tout à l'heure parce que j'ai fait spawn trop de trucs en même temps. Donc... Bon, ça, là Bon, là, ça va buguer autant, mais. Non, c'est cash, hein, c'est pas la même chose. Ah, si, c'est la même chose qui se passe en fait. Ouais. Non, mais ça peu en moins, je pense. Wow, wow, je m'éloigne Désolé mais si ça lag mais tout à l'heure ça marchait bien ces mobs là genre t'as pas le droit ils ont fait un coup d'éclair Regarde ils ont même fait spawn un, un zombie euh, ah, ah il s'est déplacé Ah le voilà Ils attaquent Oh, purer le coup de pied <rire> aïe what il est cheaté le squelette le squelette est jeté. Attends, pas que ça en fait Aïe, ah, il pas celui là c'est cool waouh les attaques des araignées ouah non mais j'aime pas quand il fait ça par contre ouah la cave squelette Ah, mais là ça lag plus! C'est cool! Bah ouais! voilà ouais, ça lag pas là! On peut voir un combat digne de ce nom! C'est peut-être les bars ouais! C'est peut-être les bars qui font laguer ouais! C'est surtout les éclairs! Waouh, ouais. waouh! Waouh, wow, ça lag un peu! C'est normal, c'est des combats de géants! Vous pouvez admirer avec moi. Par contre, faut pas que je m'approche d'eux parce que sinon je vais mourir. c'est pas le but de la vidéo, je pense. Waouh, waouh, what? Il a lancé son. Alors, on faire... Oh, c'est ce squelette, il gagne. un temps, ils sont deux. Et je pense que ça ne change rien. Hein. C'est juste un skin du squelette. Araignée quand araignée, ce serait cool, ça. What the fuck? Wow. Skeleton qui a l'air endormi. Ah ouais, non, là, il est en train d'attaquer des petites araignées en bas. Qui qui du feu En fait, ça fait spawn des araignées volants en fait. En fait, j'ai l'impression que chaque mob, en fait, ça donne des araignées. Euh, ça me pousse quand même. Wow wow, wow, wow, wow, ça m'a poussé. Ces éclairs. Je pense que chaque mob font spawn des mobs volants qui crachent des boules de feu. Enfin, un combat qui va se terminer par une défaite de l'araignée. Ils font mal Faut voir les points de vie Ah, j'ai pas le droit. Ah, ah, ouais, ah ouais, quand même, ouais, ouais. Ils ont plus de points de vie. Ils sont deux maintenant. Hein Alors, on, euh, je, peux, je pourrais pas en mettre de deux en rangement de... contre un. Euh, un Attends. Attends, oui. Ah, c la, la, la, ça y est, là, là, là, ça lag, ça commence à laguer. Attends, lui, mon personnage. Il est pas là, son, son arc, en fait, lui. Ouais, non, je peux pas aller dans l'inventaire, donc c'est, ouais, la, là, la, ça lag like pour de bon. Ok, bon, je viens de voir une vache mourir, c'est, c'est, les éclairs, non mais. Oh, c'est qu'il qui fout les éclairs? Mais en fait, c'est les deux, je crois. Pourquoi elle reste rouge, elle? Hein <rire> c'est pas grave. Ah, il commence à perdre plein de viens. On hein. Bon, la vidéo, elle est longue à cause de ça, mais... mais c'est une vidéo longue, mais ça vaut le coup, hein. Pourquoi, c'est un truc instruction japonais, euh, Ça, c'est bizarre, par contre, en haut. Je sais pas si... Je pense que vous aussi, vous le voyez. Ah, ça y est, ça lag. Ah, oh, non, mais ça y... Ah ouais, ça doit être les débris au sol qui fait lag le jeu. Oh approche un peu de là mais je vois les trous qu'ils ont fait putain la vache je vais mourir c'est tellement beau je vais tellement mourir non mais je suis un créatif les amis créatif on meurt dans ce mode c'est le seul mob c'est les seuls mobs qu'on puisse mourir ou à balance des toiles d'araignée et tout dans les airs ok ça sert à quoi de faire ça ouah les araignées qui vont du feu ils sont ils sont Ah, elle est là. Ah, ouais, c'est des araignées volantes. Oui, il y a des araignées vertes, par contre. Là. Mais elle, elle reste rouge, c'est perturbant, c'est bizarre. Non, non, je perds pas de vie, mais je peux mourir. À... Je, peux... je peux me faire one shot. En gros, là, là la vidéo commence à être très très très longue. Ah, ils sont en train de perdre de la vie, les araignées. Skelet, Jocket, Titan. Ah, non! Non, c'est pas une araignée. En fait, j'ai pris bien squelette, seulement. Ah non, j'ai pris araignée aussi. Bon, enfin, bon. Non, mais je pensais que genre ouais, c'était un squelette, parce que des fois le squelette il spawn avec une araignée, mais non. La pauvre araignée titan. Oh, ça lag pas, ça lag pas. Enfin, ça lag un petit peu, mais. Mais je crois qu'elle est devenue une mortelle. Hein. Il y a eu un bug. Hein. Je crois qu'il y a eu un bug, hein, un truc du genre, Attends, je vais prendre une... un arc sur TID, je pense que là comment je vais pour tirer déjà, ah oui, non c'est pas un petit tout le c'est pas un vrai arc en fait, parce que je peux pas tirer avec, bon faut peut être des flèches, hein. Mais on a des nouvelles armes, mais c'est pas le but aujourd'hui. C'est pas les nouvelles armes qui nous intéressent. mais Je pense que je veux pas vous faire attendre pour le dernier combat. Euh, je veux pas euh, à faire attendre le combat qui se termine parce que ça lag avant. En fait, typiquement, bah, ça vient me mettre en, en dans l'inventaire, donc euh, ça lag plus là. Je vois les, les autres mobs avancer, mais c'est des petits lags minimes est ce que là, je sais pas ce qu'il fait là, il lui fait la tête, ça y est. Elle a plus de vie, j'ai l'impression, l'araignée. Bon, enfin bref, on va s'arrêter là. Merci à tous Regardez cette vidéo sur le mode titan. Et oui. Et bien, dire mais il n'y a pas grand-chose. Pourtant, elle dure 20 minutes, le bordel. Donc, euh... merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao,